Il donne des conférences aux quatre coins du monde. Il est spécialiste. Spécialiste du leadership. Il est coach. Il réalise beaucoup de vidéos. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs. Je vous invite à aller la voir parce que sur cette chaîne YouTube, il met en pratique, et vous verrez, ce qu'il qu dit, ce qu'il vous démontre dans ses, dans ses différentes conférences. Dans la vie de tous les jours, l'audace et l'optimisme font que les choses changent. Si au fond, l'échec, c'était pas d'abandonner. Ou de ne pas essayer. Il met en pratique, et vous verrez, ce qu'il qu dit, ce qu'il vous démontre dans ces, dans ces différentes conférences. <rire>